Comment devenir un influenceur Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la compréhension du secret pour influencer votre monde. Hello, salut à toi et bienvenue sur Castle of Success. Euh, déjà, je dis merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris la peine euh, de s'abonner à cette chaîne et qui suivent mes vidéos chaque semaine. Alors, euh, si tu ne l'as pas encore fait, qu'est-ce que t'attends Abonne-toi, abonne-toi à la chaîne. Et active aussi la petite cloche de notification afin de ne rien rater de mes nouvelles vidéos que je publie chaque semaine. Bien, euh, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, je sais, je sais, euh, nous taraude l'esprit chaque jour. Parce que moi, je me suis déjà posé cette question. Et je sais que toi aussi, tu t'es déjà posé cette question. C'est comment devenir influenceur. Comment influencer mon monde, les gens qui sont autour de moi. Comment faire pour les influencer. Quand je dis influencer, c'est les impacter positivement. Eh bien, euh, dans cet enseignement du docteur Miles Monroe, une fois de plus, j'ai réussi à trouver euh, la source de l'influence. J'ai réussi à comprendre d'où vient l'influence. Et, et que ce don de l'influence, en fait, il est en moi, il est en toi, il est en chacun de nous. Depuis notre création. Eh bien, Dieu a sémé en chacun de nous la graine de l'influence. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver donc l'éducation nécessaire pour pouvoir faire grandir ce don et influencer, et influencer, effectivement. Et bien évidemment, grâce à ce message, j'ai compris que, euh, en fait, l'éducation ne, ne nous donne pas un don. L'éducation ne nous donnera jamais un don. L'éducation permet juste d'élever ce don. Eh bien, comment parfaire donc ce don? Comment le parfaire ce don qui est en nous? Parce que premièrement, il faut d'abord le trouver. Et ensuite, le parfaire Et comment? Écoutez cette vidéo, vous aurez la réponse à votre question. Alors je vais vous laisser écouter cette vidéo et n'oubliez pas de la partager, n'oubliez hein. pas de la partager avec votre famille, vos amis et vos proches, euh, afin qu'eux aussi reçoivent ce message qui leur permet de comprendre que la racine, la graine, le don de l'influence est en eux. Alors euh, bonne écoute. Comment devenir... Un influenceur nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la compréhension du secret pour influencer votre monde parfois certains pensent que vous êtes spécial et c'est pourquoi vous influencez C'est ce pas le cas je crois qu'il y a ce que j'appelle un impératif divin retenez ceci chaque être humain a été créé par dieu pour influencer le monde chaque être humain, la plupart d'entre eux, sont morts et n'ont jamais influencé leur environnement. Influencer signifie que votre vie a tellement dominé que même la mort ne peut pas la détruire comme un jeu. Et nous confondons influence et popularité. Les personnes influentes ne sont pas nécessairement populaires. Elles sont importantes Jésus-Christ n'était pas populaire, mais nous ne pouvons pas nous débarrasser de lui. Il a été influent. Je vous parle de lui pour vous apprendre ce qu'est l'influence. Voici une déclaration de Jésus-Christ concernant vous et moi qui sommes dans le royaume à propos de l'influence. Il a dit ces mots dans Matthieu 13, verset 33. Il leur dit une parabole. Et voici la parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain mis dans la farine. Jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Cette déclaration concerne l'influence. Dieu nous a envoyés sur terre pour avoir de l'influence. Tout comme le levain. Vous n'êtes pas né juste pour exister. Vous êtes né pour faire une différence et vous êtes né pour impacter. Et je suis convaincu que Dieu a eu jusqu'ici des gens qui ont marché sur l'eau. Dieu veut que vous impactiez et influençiez le monde. Retenez ceci vous avez été créé avec le don d'influence à l'intérieur de vous. C'est la bonne nouvelle. Oh, je peux vous le dire, le don est en vous. Votre grandeur ne viendra jamais de l'éducation. L'éducation ne peut pas vous donner un don. L'éducation ne peut qu'affiner le don que vous avez déjà. C'est pourquoi il est important de connaître son don avant de pouvoir suivre la bonne éducation. Et qui veut ceci, s'il vous plaît. Affinez le fruit de votre don et les gens vous chercheront. Si vous voulez définir influenceur, trouvez votre don, affinez-le et les gens viendront vers vous. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. S'il vous plaît, mourrez après avoir été connu pour quelque chose. Pourquoi êtes-vous connu C'est la question. Je la repose. Pourquoi êtes-vous connu Travailler si dur sur quelque chose pour l'obtenir, que cela devienne alors votre nom. Donc je vous mets au défi de vous organiser, de mettre des priorités dans votre vie et ensuite de la discipliner. C'est ce que nous devons faire. Si tu veux être un influenceur, alors décèle ce talent qui sommeille en toi. Car au commencement, tu as été créé avec une graine d'influence la graine d'influence. Il faut également affiner ce talent. pour finir cette graine. Trouve l'éducation adaptée à ce talent afin qu'il ne se brise pas. Les influenceurs agissent de telle sorte que la maxime de leur action puisse être érigée en règle universelle. Si cette vidéo a suscité en toi une passion influente, alors, Aime, partage et surtout abonne-toi. Abonne-toi car tu veux former avec nous une communauté de personnes qui veulent influencer le monde. Rendez-vous au sommet.